Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marche des amours Bonheur se construit sur un air fait pour eux sous le pont de Bercy, un philosophe C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en sur le bord fossé quand il m'a vu passer il se mit à crier of all the boys I've known and I've known some First met you with long time. came inside dear my heart reliant the world in new to me You're swell I'll admit you deserve expressions that again, I'll explain It means you're the fairest in the net tout en migma Et lorsqu'il dit coucou, il veut dire emigou Les amoureux, ce qui se lui dans mon patin Et quand il crie huit mots, j'avire en <muching> mon <muching> cœur j'ai un petit coup petit dur du matin quand je suis à ton cours mais entre moi vous et les juges stretti nel sto zitto lo spagnolo somare così stretti Il y a de la joie, dans le ciel par dessus les toits, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie, tout le jour, cœur va chavirer et chanter, c'est là.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 Millions de ronds dans l'eau au vent des quatre saisons tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur et la mer efface sur le sang